Salut les gars, récemment j'ai réalisé un petit robot euh, que j'ai décidé de mettre en open source en description de la vidéo tellement il est mignon alors je l'ai mis en description de la vidéo pour ne pas que mes projets euh, restent tout le temps dans ma machine et ne servent à rien donc j'ai mis en description de la vidéo afin que ceux qui veulent créer des animations avec qu'ils le fassent et pour qu'ils puissent euh, bah, réaliser le petit projet le fichier en description de la vidéo sera structuré comme suite Il y a un dossier render qui va contenir l'image de notre mini robot Ensuite un dossier texture qui va contenir uniquement deux textures Notre texture qui a servi euh, ici aux yeux de notre robot Et une texture HDRI pour le world Et enfin nous aurons notre fichier Blender Que nous allons ouvrir Le fichier Blender sera celui-ci euh, avec notre petit robot ici dans la topologie je n'ai pas vraiment complexe tout simplement parce que j'ai utilisé chez le modificateur subdivision de surface que je n'ai pas encore appliqué en gros les autres objets sont plutôt propres en termes de topologie donc c'est vraiment idéal pour l'animation euh, d'autre part j'ai également réalisé le rig euh, vraiment un simple rig qui permet de déplacer le personnage comme ça et en même temps pouvoir déplacer les roues ici comme ça Ce ci permet juste de déplacer comme ça de même avec celui ci et là c'est tout pour cette petite présentation du projet open source du mini robot Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas euh, de créditer la chaîne YouTube en utilisant, c'est vraiment important euh, pour faire grandir la chaîne. Nous allons aller en vue caméra et je vais vous montrer à quoi va ressembler euh, le rendu du robot. Alors on va d'abord venir cliquer ici pour la prévisualisation qui donne ce résultat et nous allons également cliquer ici pour le rendu du moins semi final dans la viewport. Euh, sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel, du moins pour une nouvelle vidéo. Bye bye